Cher futur, moi. Salut Je ne veux pas que tu changes en fait. J'ai envie que cette mentalité que tu as là à 21 ans reste la même. Je veux simplement que tu évolues évolué, petit à petit, étape par étape, sans trop te mettre la pression parce que tu as cette manie. Qui a tendance à m'énerver franchement, de te mettre trop la pression. T'as des idées en tête qui se mélangent, qui vont à droite et à gauche. Et tu te dis je dois faire ça, je dois faire ça, si je fais pas ça, j'ai pas réussi ma vie. Non, stop. Arrête Aziza. Prends le temps de respirer. Réfléchis sainement, doucement. Et pense. Tu sais Aziza, on est féministes. On se connaît. Tu me connais, je te connais. On est féministes depuis qu'on est petites. J'ai toujours senti que les femmes étaient oppressées. Partout dans le monde. Et je voulais faire entendre ma voix. Donc, Aziza, dans 10 ans, cher futur moi, n'arrête pas de faire ça. Parce que si tu lâches la sororité, si tu lâches le mouvement féministe, tu te lâcheras toi-même. C'est un conseil, hein Apprends droit à laisser. Moi, je te veux que du bien. C'est un message bienveillant, respectueux, un message d'amour, d'amour sincère, de moi à toi. Aziza, je te regarde dans les yeux maintenant et je vais dire un truc. Fais en sorte de rendre ta mère heureuse. Prends soin d'elle. Donne-lui le temps qu'elle mérite. Fais-lui plaisir. Et dans les moments les plus durs, soutiens-la, sois là pour elle. Parce que crois-moi Aziza, elle le mérite. Vraiment, vraiment. Et c'est la seule personne qui a toujours été là pour toi. Je veux que dans dix ans, un jour, comme ça, peu importe où tu seras dans le monde, je veux que tu lui envoies un cadeau personnalisé avec des photos et une grosse lettre d'amour. Si tu le fais pas, je sais pas ce que je vais te faire. <rire> J'ai aussi envie que tu reprennes la guitare. Je sais que c'est un peu tôt et je sais que tes mains tremblent quand tu prends ta guitare et que les larmes coulent automatiquement, tu même pas à chanter. Mais s'il te plaît. Ton père aimait te voir jouer à la guitare. Alors, dans dix ans, reprends la guitare si tu ne l'as pas repris avant. Et n'oublie pas ton père. Laisse-le toujours dans ton cœur. Il vivra dans nos pensées, dans nos souvenirs. Et c'est de là où tu arriveras à tirer ta force. Allez Aziza, je dois te laisser. Prends bien soin de toi. Je t'aime très fort. Au revoir. Cher futur, Amadou Di futur, non J'espère que si tu as show, ma weli, ma no wada. A hi, ma higale, parce qu'on est taré, maïdo, jam. C'est benni tu commets à Johnny yima Chef Cher futur, merci de m'avoir écouté. J'espère ta vie sera comme je l'ai espéré. Cher futur, moi, futur, moi, futur, moi. Cher futur, moi, futur, moi, futur, moi. Cher futur, moi, futur, moi, futur, moi.